Bonjour. Bonjour Et bienvenue dans ce... Pardon, allez hop, c'est parti. Bonjour, Bonjour. Et c'est enfin mois de février. Avec la pluie et les crêpes. Et la pluie, beaucoup de pluie. Et Mais... un peu de crêpes. Mais en tout cas, on est hyper content de vous avoir dans ce nouveau numéro de... Louise et Michel Qu'est-ce qu'on fait de chouette ce mois-ci à la bibliothèque, Louise Eh bien, il y a le Prix Littéraire Jeunesse, Lire dans le 20ème, donc vous avez jusqu'au 7 avril pour voter pour votre livre préféré. Avec deux sélections en plus, une sélection roseau pour les plus petits, et une sélection baobab pour les plus grands. En plus de ça, c'est pas tout, on va aussi avoir du booktubing à la bibliothèque, car en parallèle de la sélection, il y a... Un concours de booktubing avec Audrey du souffle des mots. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo que vous attendez tant le top de mon année 2017. Et qui viendra donc le samedi 17 à 15h à la bibliothèque pour vous montrer tous ces trucs. Et bon. Mmh. Et en plus de ça, ce mois-ci, on va pouvoir retrouver toutes nos animations à habituelles à la bibliothèque. Comme par exemple le café Blabla, nos soirs de, de rôle, histoire et compagnie, de Niche le ciné des habitants, le café de Louise, le goûter des ados et celui des pingouins brouillants Où vous êtes bienvenue pour venir participer à la bibliothèque avec nous I'm in the rain, just in the rain What a glorious feeling And I'm happy again